Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelon européen, un peu le même cas que chez moi, mais cette fois-ci je vais le traiter. Allez je vais vous montrer ça, et après il y aura une petite surprise. Il y a autre chose que je vais vous montrer, vous allez voir ça. Allez je vais vous montrer le nid de frelon européen. Alors là le parfum, et à peu près à cet endroit je vais essayer de me rapprocher un maximum. Allez, je recule, ça ventile, vous avez vu, ça ventile, ça ventile. Il fait chaud. Le ciel est un peu gris, mais il fait très, très, très lourd. Allez, je vais m'habiller. On va aller traiter ce nid de, de frelons européen. Et après, je vais vous montrer... J'ai entendu un bruit. Et après, je vais vous montrer autre chose. Une petite surprise. D'accord Allez, à tout de suite. Oh oh oh. Allez, c'est parti pour le combat Mes jolies antennes sont là, mes antennes sont magnifiques. Allez, on va aller voir ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, on va s'approcher. Ouais, ils ont fait un pareil Exactement pareil que chez BD. Ceux que cette fois-ci sont passés par dessous. Qu'est-ce que tu tiens à la bouche Qu'est-ce que tu tiens à la bouche Un bonbon à ribo, ou quoi Qu'est-ce que tu tiens à la bouche N'oubliez pas. Hein Après, je vous montre autre chose. Donc, restez là. Regardez comment il est ventilé de l'entrée du nid. On voit que le nid va jusque là. Allez, on va poudrer. On va essayer du monde. Allez, le monde est qui à gaz. Attaque un petit peu. Oui. Il ouais, y a du monde, il y a du monde Aller voir l'autre surprise, donc je vais récupérer notre GoPro. On va laisser tranquille, on va s'éloigner. Vous allez voir que les frelons vont re-rentrer dans le nid. Petit à petit, il faut les laisser re-rentrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer ce que je veux vous montrer. Et après, on reviendra voir. Qu'est-ce qu'ils font les frelons européens Allez, c'est un peu loin là, il y a 2 minutes, même pas, une minute, deux minutes, de marche. il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Et vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'il va nous montrer Vous voyez, en plus j'enlève pas la combi, donc il y a peut-être une raison. Allez, on continue. Moi bon, j'espère que vous allez bien, hein parce que moi ça va nickel. Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a moins de frelons que, de, que l'année dernière On peut le dire aujourd'hui qu'on part sur une petite saison Voilà. Donc Ceux qui débutent dans le métier, bah, ils vont commencer par une petite saison hein. pas, c'est pas toujours facile de débuter Mais c'est comme ça, ils sont petits, les nids, il y en a moins que d'habitude Mais c'est comme ça Tant mieux pour les clients Allez Bon là, il va falloir que je traverse un petit buisson. Regarde, mais il y a une échelle. Il va traverser tout Je vais le poser à la caméra. asiatique et oui il y a une nid de frelons asiatiques donc on va aller voir ça la client des frelons européens et des frelons asiatiques allez on continue -il, il fait chaud hein. allez on va s'approcher bon il n'est pas très très très gros comme je vous ai dit, on est quand même à juillet, normalement les nids comme ça, ça doit être déjà beaucoup plus gros. pas très très gros le téléphone qui sonne sont plutôt cool, ils sont pas très agressifs. On va redescendre, récupérer tout ça, laisser agir. Bon, vous avez vu deux nids. Pour le prix d'un bien sûr, je suis quand même correct. Je ne vais pas facturer deux fois le nid que je suis là pour une fois. Vous avez vu en plus le deuxième. J'ai mis un petit bout de poudre, ça m'a pas pris longtemps. Allez, on va ramener la poudreuse, je vais revenir chercher l'échelle après. Je vais vous laisser sur ces images. Là, il faut que je retourne la voiture. Je vais poser la poudreuse et les caméras. Je vais revenir récupérer l'échelle avec la combi pour être en sécurité. Et je vais tout plier. On va aller voir quand même les frelons, comme je vous l'avais promis. Et après, je vous dirai au revoir. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Voilà, C'est la campagne, oui. même en campagne il y a du front asiatique. Hein. Il n'y a pas que, que dans la ville. Ouais. On y arrive. Il n'y a presque plus personne. Ils sont calmés, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a qui sont rentrés à l'intérieur Tout est la question. On peut essayer de vérifier s'il y a du moins dedans. Ouais, ils sont là. Hein. Ils vont rentrer petit à petit et se faire avoir. Et je vais vous laisser les Dédés. j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'adore lire les commentaires et moi je vous dis à très bientôt les Dédés.